Alors euh, bonjour, moi je m'appelle Modeste, euh, j'ai 23 ans et je suis euh, formateur en euh, création de contenu audiovisuel et depuis peu coach, euh, j'accompagne les personnes dans leur réveil créatif et je les aide aussi à maintenir leur créativité tout au long de leur, de leur aventure. Donc euh, mes objectifs en, en m'inscrivant à ce programme euh, qui est Ascension c'était déjà de tester, euh, de tester en fait finalement euh, l'INGEN, de tester le programme. J'avais entendu des témoignages, j'avais entendu que des personnes étaient passées à un certain palier et, euh, et c'est vrai que j'ai voulu euh, longtemps essayer tout seul et j'ai voulu juste tester le fait d'être accompagné, d'être coaché euh, parce que je, je m'orientais vers ça et je pense que c'est important aujourd'hui euh, si tu veux être formateur ou coach bah de tester euh, d'être de, de, toi même coaché d'être toi même formé et donc euh, au niveau des résultats euh, j'ai été plus que surpris parce qu'en moins d'un mois euh, de euh, d'accompagnement j'ai pu euh, trouver des clients euh, trois clients ça c'était vraiment ce que je voulais euh, ce que je voulais partager et, et la raison pour laquelle je remercie lingen je remercie euh, premièrement parce que euh, il m'a motivé il m'a cherché pour que je puisse arriver à, à ce niveau-là, j'avais vraiment des croyances qui faisaient que euh, le coaching euh, c'était pas pour tout de suite ou que c'était pas pour certaines personnes. Et j'ai vu qu'on a réellement besoin. Et en fait, si je dois donner une image, je vois réellement comme euh, comme si j'étais dans un petit bain et qu'il y avait un grand bain que je ne voulais pas euh, explorer parce que je parce que euh, je me disais c'est impossible pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Et en fait, le fait d'être coaché, c'est c'est comme d'avoir un, un accompagnateur, je sais pas comment on l'appelle, bah le coach en natation, euh, le maître nageur, qui est présent. Et ben bah, du coup, en fait, avec sa présence, ça m'a donné la, la, le courage d'y aller, l'audace de, de nager dans ce, de plonger en fait dans ce grand bain, et, et, et je l'ai fait. Et je vous encourage aussi, vous aussi, euh, à envisager hein, l'accompagnement, à envisager le fait d'être coaché. Et euh, donc merci beaucoup à Lingen, merci beaucoup pour le programme Ascension.